Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez partagé de bons moments avec vos proches pendant la fête de Noël Aujourd'hui je vous propose la recette dans lamuse bouche, il s'agit d'un mille feuilles de saumon aux chèvres et aux œufs de truite Vous pourrez très bien servir ce canapé à vos convives lors du réveillon de la Saint-Sylvestre nous avons besoin de trois tranches de pain de mie, dont une au blé complet, de fromage frais aux fines herbes, de chèvre, deux de trut et de saumon fumé. On va d'abord débarrasser le pain de mie de sa croûte. Vous pouvez aussi vous procurer du pain de mie sans croûte, ainsi ça ira plus vite. Ensuite, à l'aide d'un boulot à pâtisserie, on va aplatir toutes les tranches de pain de mie de sorte que leur épaisseur soit très fine, comme ceci. À présent, on va couper les bords irréguliers des tranches pour que ceci soit net et précis. Puis, je tartine la tranche de pain de mie au blé complet avec deux cuillères à café de chèvre. Ensuite, on place du saumon fumé sur toute la tranche. Maintenant, je dispose une deuxième tranche de pain sur le saumon et je vais enduire cette tranche de fromage frais aux fines herbes. On va encore disposer du saumon sur. Cette tranche. Et enfin, on va placer la dernière tranche de pain de mie sur le saumon. Et sur cette dernière tranche, je vais étaler une cuillerée à café de chèvre. Puisque les bords du millefeuille sont toujours irréguliers, je vais les découper un peu afin qu'ils soient bien marqués. Je vais à présent recouvrir la dernière tranche de pain de mie de, de truite. Je place le millefeuille sur une feuille de papier aluminium pour qu'il ne déborde pas sur la planche de travail. Et à l'aide du dos de la cuillère, c'est une cuillère à café, j'essaie de former une ligne bien droite. Enfin, je sectionne le millefeuille en quatre. Et je vais couper chaque partie en quatre parts égales. Pour dresser, je place les cubes de millefeuilles sur une assiette. J'ai également réalisé des millefeuilles aux œufs de lampe, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour avoir plus de couleurs. Et je décore les cubes de millefeuilles avec des brins d'aneth. Voici le millefeuille de saumon aux chèvres et aux œufs de truite. Je vous souhaite un bon appétit et vous dis à bientôt